Mais c'est un petit peu la musique pour moi, s'il te plaît, c'est le c'est les technicien. Tout le monde a un remossement, tout le monde a un milieu, tout le monde a eu un faim. Ah, il dit, qu'est-ce on fait sa voix, Papa ne dit pas non Télévision, pas marché, sans publicité, publicité Ok, les peuples, bien les peuples, voilà On pas ce moi, parce que c'est d'accord, c'est un reporter, mais on peut pas reporter sur la frontière. C'est il y a un gros bataillon, celui-là aussi. Faites, tête, tête, tête Ça, c'est ça pour ça, faites travail. Ça Ouais, <rire> tête là, fais travail, c'est ça. T'es ici, bon, mon coup de caméra là. Alors nous disons, foutez faire, Chamberlain, et à demain et publicité